La nuit des pères, c'est une histoire de, de montagne. La montagne est aussi un personnage. C'est une histoire de père, de fille, de frère. C'est une histoire de silence et de mots qui finissent par arriver. C'est une histoire de mémoire et une histoire d'oubli. C'est une femme qui retourne à contre-cœur sur les lieux de son enfance, appelée par son frère, parce que son père lui dit il faut maintenant qu'on parle de papa. Le père commence à s'enfoncer dans la nuit de, de l'oubli. Il a été un père destructeur, un père violent ou indifférent. Et cette femme comprend que c'est peut-être, même probablement l'ultime possibilité, peut-être de, de nouer un, un dialogue, de nouer enfin une relation et de comprendre qui était finalement son père. Comment écrire le, le silence euh, question délicate. Euh, je crois que dans ce livre, il y a en effet énormément de choses qui passent euh, au-delà ou euh, en deçà des, euh, des mots, dans des attitudes, dans des moments partagés, euh, dans des situations où il y a où une tension, où il y a des choses qui en effet ne sont pas dites, que le silence est quand même extrêmement euh, habité d'un tas de choses qui, euh, qui sont un peu comme des, comme des bombes en attente. Et la montagne, c'est pour la, pour la, la narratrice, c'est à la fois le lieu de l'émerveillement, mais aussi de l'effroi. C'est un lieu qu'elle aime et qu'elle déteste. C'est aussi le lieu d'altérité. C'est aussi euh, le lieu qui lui arrache son père chaque jour, puisqu'il est guide de montagne et il n'existe que pour cette montagne. Donc ce sont des tas de sentiments très ambivalents, finalement, qu'elle porte envers cette, euh, cette montagne. Et c'est vrai qu'elle est aussi euh, un personnage à part entière. La dimension d'un roman, je crois que c'est quelque chose qu'on ne décide pas, qu'on ne négocie pas. Il y a des choses qui, qui s'écrivent. Euh, un roman, c'est un geste. Hein. Il, y a une, il y a une source, il y a un développement et il y a une issue. Et, euh, à un certain moment, les choses s'écrisent de cette façon-là. C'est totalement impossible à, à prévoir et, et à négocier.